C'est Madi, j'espère que vous tenez le coup, que vous avez le moral. C'est pas évident, je sais bien, je sais bien. C'est pas facile, facile. Et en plus, aujourd'hui, je vais vous parler de l'antéchrist. Alors, accrochez-vous. Voilà. Alors, pourquoi je vous en parle ben, D'abord, pour deux raisons. D'une part, parce que j'y crois. D'autre part, parce que notre cher Caligula y croit aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais il y a plusieurs années de ça, il avait dit que la bête de l'événement arrivait. Et que rien ne pourrait l'arrêter. Ce qui est curieux, c'est que cette phrase-là... Je vais vous mettre le lien de ce qu'il a dit sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez vérifier que c'est pas du fake. Ce qui est curieux, c'est que cette phrase-là est passée complètement inaperçue. Elle est quand même extrêmement dérangeante dans la bouche d'un chef d'État, je trouve. Et je ne comprends pas pourquoi personne ne s'est interrogé. Est-ce que c'est du délire Est-ce que c'est très sérieux Est-ce que c'est une blague Bon. De quoi s'agit-il exactement Donc, je trouve que ce bah, serait intéressant d'aller regarder. Alors, ça, c'est la, la première chose que je vais faire. La seconde chose, eh bien, dans un registre beaucoup plus euh, sérieux et beaucoup plus euh, sympa, quand même, la sœur euh, euh, Maria Fabienne, il semble que c'est Maria Fabienne, oui, euh, de Miséricorde Divine, nous dit que l'Antéchrist arrive. Ah oui. Donc, euh, Voilà. Elle dit qu'il a déjà été couronné en secret en Égypte. Je mettrai aussi le lien sous la vidéo. Euh, donc, si effectivement c'est ça, là, il va falloir qu'on se prépare. Hein bon. Alors, euh, tout ça, c'est très sérieux. Hein L'antéchrist, oui, il va arriver. Je le vois en astrologie. Euh, on a des événements, on a des signes. Euh, bon. Euh, voilà, euh, faudra faire vos recherches, je peux pas vous faire trop tout, toute la, tout, tout ce qui est arrivé et qui prépare l'arrivée de l'antéchrist. Mais il y a quelque chose quand même que vous savez très bien, c'est le coco qui est arrivé en 2020, avec les histoires de ce qui a été injecté dans la soupe. Eh oui. Et le code carré. Hein, vous savez que le chiffre de la bête, c'est le 666, et on, il est écrit dans la Bible que ceux qui ne seront pas marqués par ce chiffre, euh, ne pourront ni acheter ni vendre. Est-ce que ça vous rappelle pas un petit peu ce qu'on a eu il n'y a pas très longtemps avec ce fameux QR code sans lequel on pouvait finalement, alors ni acheter ni vendre peut-être pas, mais enfin on ne pouvait pas aller dans certains endroits. Ouais, il ne faut pas oublier, hein, c'est quand même assez récent, c'est arrivé, on a déjà vécu ça et une certaine catégorie de population a été mise de côté. Donc vous voyez que finalement, c'est pas du délire, hein. c'est quelque chose qui peut revenir, mais sous une forme encore beaucoup plus dure. Ou cette fois, sans cette fameuse marque. À la mar Alors la marque, c'est la PUCE. Eh hein. bien, sans cette fameuse PUCE qu'on vous mettrait sous la peau, vous ne pourriez ni acheter ni vendre. Et ce serait cette fois en, en pardon en relation avec cette fameuse bête, donc l'Antéchrist. Donc c'est c'est pas du délire. Hein. C'est au contraire, je trouve que c'est extrêmement sérieux. Et je ne peux que vous encourager à aller regarder d'un peu plus près ce genre de, de choses, hein. tout ce qui est eschatologie, eschatologie, pardon, tout ce qui est fin des temps, tout ce qui est apocalypse, puisqu'on n'arrête pas de parler de l'apocalypse. Mais est-ce que les gens savent ce que c'est l'apocalypse Ce n'est pas que les révélations. Hein. L'apocalypse, c'est la fin des temps, c'est l'arrivée de l'antéchrist, hein. c'est les tribulations, c'est l'extermination des chrétiens, etc. Donc, euh, il faut savoir aussi de quoi on parle. Bon, alors, on va déjà commencer par Caligula. On va demander au jeu d'Amandine qu'est-ce qu'il avait en tête quand il a dit ça. Alors, je pas trop me brancher sur lui parce que je me branche sur lui vide, Mais enfin, bon, je vais quand même essayer de vous... Essayer, quand même essayé, voilà. Je vais quand même essayer de savoir qu'est-ce qu'il qu qu avait en tête quand il a dit ça. Alors, il a dit... Il faut savoir... Ou les jeunes générations, il me semble qu'il avait dit, doivent savoir que... La bête de l'événement arrive. Et que rien ne pourra l'arrêter, il me semble. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là Est-ce qu'il avait euh, trop fumé de, de farine ou <rire> Bref, alors, il y avait bien des choses qu'il avait dans l'esprit. Avec la croisée des chemins. Bon, donc je dirais que croisée des chemins, esprit... Il était quand même assez sérieux et il parlait bien, encore une fois, d'une croisée des chemins, donc d'une un, direction à prendre. Ok. Alors, qu'avait-il en tête quand il a parlé de l'avènement de la bête On va mettre quatre cartes. Voilà. Alors, il y avait des choses en relation avec l'étranger vol, agression. Ok. Dans les villes et des relations sociales. Donc, il pensait à quoi Il pensait à ça, sachant que la carte vol-agression est au milieu. Hein Donc, il pensait finalement aux villes, aux relations sociales, au rapport à l'étranger et au vol et à l'agression. Alors, j'ai pas de carte de bête, évidemment éventuellement, on pourrait l'avoir ici, la bête, donc l'antéchrist, hein, qui serait bien avec le masque du malfaiteur, il n'y a pas de visage, on ne sait pas exactement à quoi il ressemblera. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera un mauvais. L'antéchrist, il n'est pas sympa, hein Donc, il vient pour voler, il vient pour agresser, il vient pour détruire. Il vient pour détruire... Alors, il vient de l'étranger, effectivement. Il vient pour détruire les villes et les relations sociales. Oui. bah écoutez, oui. Je dirais que pour l'instant, il avait l'air d'être assez sérieux. Hein. Donc, c'est à ça qu'il pensait. Justice. Donc, par le biais de la justice, travail occulte. ouais On est vraiment dans le thème. Hein. Ouais et ben Écoutez, j'ai la carte blanche. Hein. Une fête. Alors, la carte blanche, c'est la carte de, euh, de l'affirmation. Donc, ça veut dire que déjà, celui-là, il va vraiment arriver. Et Caligula était sérieux quand il en a parlé donc il est persuadé lui aussi que l'Antéchrist va arriver. Travail occulte, ça se passe de commentaires, hein, puisqu'on sait euh, bah, l'Antéchrist, donc voilà, c'est euh, contre Jésus, etc. Donc travail occulte, oui. Mauvais travail occulte. Une fête, donc bah oui, la fête de l'Antéchrist, on est d'accord, mais ce n'est pas la fête pour nous. Et ça passera par des questions de justice, donc des questions de, de loi, évidemment. Alors, on va remettre une carte là. Donc, il était très sérieux. Hein. Il n'avait pas fumé la moquette, comme on dit. Femme. Alors, pourtant, ce n'est pas une femme. Déplacement et karma. Oui, bon, bah, ben, c'est vraiment des choses qui sont inscrites et des choses qui vont se mettre en mouvement. Alors, pourquoi j'ai femme euh, Je ne sais pas. <rire> Regardez. Il y a quelque chose par rapport aux femmes dans cette histoire et armes. Oh là. Je ne sais, sais pas pourquoi, mais apparemment, les femmes vont être dans le collimateur. Hein. Par rapport à l'antéchrist. Je crois savoir pourquoi. Mais il faut que je fasse attention à ce que je dise. Euh, il faudrait que vous alliez regarder une Nouvelle Religion Mondiale avec le Pape. Hein, parce qu'il y a une nouvelle Religion Mondiale qui est en train de se mettre en place. J'avais vaguement évoqué dans une autre vidéo. Cette Religion Mondiale, elle est connue. On sait, euh, on sait de, quel, de laquelle il s'agit. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est, qui est nouveau. Mais c'est quelque chose qui va se développer et qui existe déjà. Et dans laquelle les femmes vont être, on va dire, comment dire, quand je pourrais vous dire ça, vont être rabaissées. Voilà, peut-être que ça vous donnera une idée. C'est pour ça que j'ai femmes et armes. Bon, donc euh, il était très sérieux. Alors, quel est le rôle de Caligula dans cette histoire Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a à faire là, les campagnes, esprit. L'esprit qui bat la campagne. <rire> non, je, je rigole un petit peu, mais. Euh, campagne et esprit, ça me pensait à faire campagne de président, là, vous voyez. Médiumnité, ouais, donc euh, il est aussi dans les trucs comme ça, lui, hein. Sentiment amoureux, ouais. Et ton. Bon, il est fan de l'antéchrist, hein. Il est fan de l'antéchrist, ça, c'est sûr. Et le temps, bah, c'est des choses qui s'inscrivent dans le temps. Donc, euh, en fait, il met tout en place pour que son temps, le temps de l'antéchrist arrive. Oui. Et pour faire la fête. Il se réjouir en fait, de son arrivée. Bon. Donc, oui, il est très sérieux. Alors, est-ce que la sœur... Euh, je crois c'est Maria Fabienne. Oui. On va dire la sœur Fabienne, c'est possible Est-ce qu'elle a raison Parce que je ne remets pas en cause que l'antéchrist doit arriver. Il doit arriver. Mais, par contre, au niveau de la date, ça me paraît proche, moi. J'avoue que là, euh, pff, je, veux, je veux bien que 2023 ne soit pas folichonne. Mais là, s'il arrive déjà, ça me paraît un peu rapide. Surtout si la PUC doit être mise en place. Ça prend du temps quand même. Hein. Un petit peu quand même. Alors, est-ce que... Hum, on, va dire, on va regarder aussi avec le tarot. Voir si elle a raison. Et Puis après, on ira faire avec le Dixit. Est-ce que la sœur Fabienne a raison quand elle dit que l'antéchrist est déjà là en fait voilà. Alors, il y a bien le voleur qui est là et il y a un aveuglement. Ça, c'est pas bon par contre. Parce que ça peut effectivement vouloir dire qu'il est déjà là. C'est le mauvais, hein. mais qu'on ne veut pas le voir. Ah, ça me plaît pas. Ou alors qu'on ne le verra pas qu'on ne le verra pas tel qu'il qu est. C'est-à-dire qu'on ne le verra pas en tant que mauvais, on le verra tant, en tant que sauveur. Oui, c'est ça l'antéchrist. Hein C'est-à-dire qu'il va être accueilli comme, accueilli comme un sauveur. Mais est-ce que il est déjà là ou pas Ah, Il y a quand même les questions de temps. Hein. Il est en route. Bon, il est en route, oui. Mais moi, je dirais qu'il y, y a quand même le temps. Bon, il est en route parce qu'il est là. Chevalier de bâton, c'est effectivement quelqu'un qui se met en route. Là, il est annoncé. Mais quand même, c'est encore calme. Hein. C'est encore calme. Donc. Euh... Et en plus, avec l'ermite, moi je dirais bien que ça va mettre un peu de temps. On verra bien si j'ai raison ou pas de toute façon. Hein. Le jugement, l'apocalypse, le, le, hein, les trompettes. Hein, les trompettes de l'apocalypse. Voilà, c'est lui le magicien. Je vous dis, il va, il va être. Euh... Il va manipuler le magicien, donc c'est bien l'antéchrist. Hein. Il va manipuler pour être appa... Appa... comment dire, apparaître ah, arrivé. apparaître comme un sauveur. C'est lui. Mais j'ai quand même l'ermite. De toute façon, on va bien voir. Si, si elle ne s'est pas trompée au niveau du temps, ben là, c'est d'ici 3-4 mois. Donc là, on est mal. On va le voir tout de suite. Hein. Ça, c'est clair. Mais euh, si elle s'est trompée au niveau du temps, dans ce cas-là, on a un peu plus de temps. Mais en tout cas, il est bien là. Il est bien annoncé. Mais je vous dis, il hein, y a, a l'ermite, et l'ermite, c'est le temps. Euh, donc, euh, moi, je ne sais pas, je l'aurais vu plus tard, quand même. Ouais, Donc, c'est bien une mauvaise nouvelle qui est effectivement qui est en route. Moi, ça, on le sait. Hein. Un faux idéal, je sais, c'est vrai, qui apportera un changement. Voilà, ça, ça peut être lui, le roi de bâton. Normalement, ce serait le diable, mais enfin, bon... Le roi de bâton, ou alors les rois, les, les peuples, les, non pas les peuples, les pardon, les dirigeants qui auront plusieurs possibilités. Et ça c'est l'Antéchrist. Encore une fois, j'étais en train de penser à lui, ouais, qui va être, qui va prendre la direction, euh, la direction des, des pays, hein, parce qu'il gouvernera le monde, donc c'est logique. Hein. J'en ai combien là-dessus J'en ai sept. Ah, dans la Bible, il me semble que c'est dix. Là, j'en ai sept. Donc il y en aura au moins 7, il prendra la direction de 7 pays. Oui. Alors, au niveau du temps, je vous promets rien, on peut regarder. Alors, au niveau du temps, il faudra regarder un prochain conflit. Parce que normalement, il devra arriver, euh, justement, lors du déclenchement de cette fameuse Troisième Guerre mondiale. On m'a déjà posé la question. Alors, normalement, il devrait y avoir une Troisième Guerre mondiale, sauf que lui, là, le manipulateur qui est en dessous, attendez, je vais vous le ressortir, il devrait intervenir pour l'empêcher. Pour éviter que ça se dégrade, quoi. Je sais pas exactement s'il si il intervient au tout début ou si euh, il, a, il intervient au moment où ça risque vraiment vraiment euh, de dégénérer au niveau nucléaire, si vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit empêcher la troisième guerre. Donc c'est pour ça qu'il y aura une troisième guerre, mais en même temps il n'y en aura pas, voyez, parce que il apparaîtra comme un sauveur. Bah oui, c'est lui qui va l'arrêter, donc c'est logique. Hein donc en fait, les signes de sa venue, encore une fois, c'est quand il y aura un nouveau conflit. Euh, ou alors que le conflit actuel que l'on connaît s'envenime. C'est possible aussi, on ne sait pas exactement. Voilà, vous voyez, conflit. Et puis là, il y aura célébration. Donc, euh, il, il arrêtera bien les choses. C'est bien ça. Eh bien, regardez, voilà. Vous voyez, il est sorti. C'est bien lui, hein, le diable. Voilà, je le disais bien aussi, il devait sortir. Donc oui, l'antéchrist c'est des histoires qui sont très sérieuses. Il faut euh, accepter que c'est sérieux. Vous n'avez qu'à regarder notre pauvre Notre-Dame qui a été brûlée. Euh, voilà. Déjà, vous comprendrez un petit peu peut-être ce qui se passe. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous savent. Hein. Mais il y en a quand même qui ne savent pas, qui ne, qui ne savent pas, qui croient que tout ça, euh, bah, c'est du délire. Non, non, c'est pas du délire. Hein. L'antéchrist, il est bien euh, annoncé et il arrivera. Alors quand bah, Je sais pas. Là, intuitivement, on pourrait dire 15 et 16 dans 4 ans. Après, euh, elle dit dans 4 mois. Alors euh, bon, 4 ans, c'est mieux que 4 mois, hein. Moi, je vous dis, je, je verrais bien ça vers euh, Ouais, 2026, par là. Maintenant, je peux me planter parce que. Normalement, Chronosades, la conjonction parfaite, elle est en 2029. Euh, on dit qu'il va en fait mettre 3 ans et demi pour asseoir son pouvoir et 3 ans et demi il va régner. Donc, si on considère qu'il arrive en 2026, vous voyez, 3 ans et demi, ça nous mettrait effectivement vers 2029-2030, là où la conjonction Chronosades en astrologie, c'est-à-dire le pouvoir infernal ou, ou les enfers maximum. Et, et justement elle est parfaite cette conjonction, et pour moi j'ai toujours vu le signe de l'antéchrist, mais je, me, je peux me planter, hein. on va demander est-ce qu'il arrive rapidement ou là en 2023, non vous voyez c'est pas tout de suite, le chariot il est bloqué, donc pour moi avec l'ermite et le chariot je dirais qu'on a un peu de temps, mais encore une fois, s'il doit arriver là maintenant dans 4 mois, il le saura très rapidement, ça c'est clair. Et dans ces cas-là, bah, on n'aura plus qu'à prier. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est cette vidéo que je voulais vous faire euh, un peu éclair hein, sur cette fameuse antéchrist. Alors, est-ce que vous voulez que je continue ou pas Alors, je sais bien, vous ne pouvez pas me répondre. Mais enfin, bon, euh, on va essayer de voir un peu. Je crois que j'ai un autre canal pour ça. J'en ai beaucoup parlé. De fameuse antéchrist. Euh, on va essayer de voir un peu avec... Euh... Ah, on va, on va reprendre le Dixit, tiens. Alors, je ne sais pas quelle carte j'ai dedans. Alors, attendez, je, je sais que j'en ai une qui s'est retournée dans le coin, Ouais, alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme tort Qu'est-ce que je vais prendre comme tort Je ne sais pas, ben, je vais prendre celui-là, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on pourra avoir comme information sur l'antéchrist Parce que, encore une fois, euh, on n'a pas de solution contre l'antéchrist. Hein. Euh, on n'a pas ce qu'il faut pour le, pour le vaincre. Euh, ce n'est pas les galactiques qui vont le vaincre. Hein. L'antéchrist, c'est très clair, il n'y a que Jésus qui peut le vaincre. Euh, ça, on ne peut pas le changer, C'est pas moi qui le dis, euh, c'est comme ça. Voilà, bon, on n'y croit, on n'y croit pas, c'est égal. On a la tempête. Donc oh oui, il y a bien la tempête qui arrive. Mais vous voyez, les gens qui ont la foi, eh bien, ne seront pas inquiétés. C'est pour ça que je vous engage vraiment à, à, à croire. Hein. Euh, de toute façon, au bout d'un moment, vous, vous finirez par voir arriver celui-là. Vous le verrez venir. Donc là, il faudra faire un choix. Pour lui ou contre lui. Hein. Il n'y a, a pas d'alternative. Bon, alors, il y aura la tempête. Mais les croyants seront protégés. Bah oui, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur celui-là, là, là Moi, je te je, le je dis, j'ai pas encore l'impression qu'il arrive tout de suite. J'espère que j'ai raison, mais bon. Alors bah voilà, sans surprise. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici Donc là, il y a passage. Alors, c'est quand même sur l'hiver hein, apparemment, hein. mais c'est bien le diable ici. voyez, le cornu. Hein, il est bien là, en route. Il est en train de remonter l'escalier. Donc, il arrive vers la lumière. Mais il y a les questions d'hiver. Alors, je ne sais pas si on peut prendre ça pour argent comptant. Hum, ouais. Parce que l'hiver, on en a un. là à nos portes. Hein. Espérons que ce n'est pas celui de 2022. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations sur cette espèce de monstre qui veut nous mettre en esclavage hein, Parce que c'est ce qu'il veut. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici Prendre soin de nos personnes âgées. Ouais. Aller se cacher dans des refuges. Ouais. Toujours la question d'hiver et la question. Alors il y a une femme aussi qui est importante ici. La question de pouvoir. Alors l'antichrist c'est un homme. Hein. La question de pouvoir. Ok. J'ai l'impression a... enfin moi je pense qu'il y aura une femme aussi qui va intervenir dans cette histoire. Il n'y a pas que Caligula. Hein. Il y a aussi une femme de pouvoir qui va euh, qui va intervenir et qui va certainement lui permettre d'accéder euh, au pouvoir, je sais pas, de façon d'une autre, je ne sais pas exactement comment. Alors ici, on nous dit vraiment, ça c'est pour nous, de faire attention à nos personnes âgées, de prendre soin euh, de, des personnes fragiles, en fait, parce que la personne âgée, elle est, elle est comme un bébé, et là, il faut aller se cacher, d'accord Bon, ça c'est pour nous, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais, mauvaise alliance. Alliance destructrice avec des cheminées qui fument. D'accord. C'est marrant parce que normalement, si, c'est une femme, la menthe religieuse. Mais là, là, non. Je sais que c'est un homme. Mais de toute façon, c'est une alliance destructrice. Moi, je verrais bien l'alliance de plusieurs pays, quand même. Alors, avec des cheminées qui fument... Ouais, là, par contre, on a bien des araignées, d'accord La toile de l'araignée et le chaos, ouais. Donc, on va bien avoir des histoires de, de pièges, hein, puisqu'on a des araignées. J'aime pas ces, ces bêtes-là, en plus. Donc. Il, y aura, il y aura toujours ces fameux réseaux alternatifs qui vont aller s'enraciner. En, hein. Donc, on aura toujours les possibilités de communiquer entre nous. Mais vous voyez, pour moi, ça c'est le. Ouais, ça, c'est le fait qu'on va être mis hors de danger. Pour moi, c'est ça. Ça, vous avez les mains célestes, là, on peut y voir les anges qui sont invisibles, mais qui vont venir, et qui vont venir chercher euh, bah, les, les gens qui ont la foi, pour leur permettre d'échapper au danger, pour moi. Alors, c'est aussi la, la carte des travaux, mais c'est aussi danger-travaux, vous voyez. Donc, danger-travaux, ça veut dire aussi euh, attention et des choses qui se préparent, qui sont en train d'être mises en place. Et il faut s'en échapper. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder espoir. Euh, bon, moi, je suis pas inquiète. Hein. À partir du moment où on a la foi, euh, bon, on, a, on a choisi son camp. Et à partir du moment où on a choisi son camp, on sait très bien qu'on n'en changera plus. Alors, les histoires de P.U.C.E. Est-ce qu'elles vont être mises en place, euh, justement, avec son arrivée Alors, oui, il y aura bien une menace. Hein. Il y aura une menace, effectivement, par la peur. Alors là, il y aura des indications à suivre. Ouais, alors attention aux faux prophètes, hein, qui donnent des fausses indications, hein. Je vous ai dit, hein, attention aux histoires de Galactique et tout, d'ailleurs, ils auraient dû arriver, il me semble, hein. Ils devaient pas arriver, là, euh, sur l'automne pour nous aider, ben, écoutez, on arrive pratiquement en hiver, moi, j'ai rien vu. Enfin, voilà. Euh, donc là, il y a des, vraiment des, des, des gens qui vont changer de... Enfin, plutôt, qui vont être déçus, parce que ça, c'est des faux prophètes, hein. Attention, il y a beaucoup de manip à ce niveau-là. Ne les croyez pas. Hein. Des fausses indications qui, qui emmènent dans le désert. Ouais. Mais l'antéchrist, c'est pas du fake, hein, je peux vous dire. Hein. Voilà. Donc, il y en a bien un qui va prendre le contrôle du monde et qui va apporter un équilibre, mais c'est un équilibre un peu instable. Hein. C'est une toupie. C'est un faux équilibre. C'est l'équilibre de la dicta. Voilà, de la dicta. Et alors, il y en a certains qui seront très convoités. Donc, ils seront pourchassés, quoi. Donc, ils seront pourchassés. Bon, vous avez les cornets de glace qui cherchent <rire> à échapper, euh, voilà. Donc, ça, c'est en fait, c'est quand on cherche, quand on quand on cherche, quand on chasse quelqu'un, pardon. Quand on chasse quelqu'un. Donc, c'est pour ça que j'y vois la, la convoitise et euh, le harcèlement. Et là, on a les histoires de technologie. Donc ça, c'est la P.U.C.E. Ici. Attention. Ça va venir. Ouais. Donc, de persécution des gens qui ne veulent pas ça. Attention aussi aux enfants. Mais normalement, eux, ils sont protégés. Et là, ben vous avez l'épouvantail. Hein. Et donc, il faudra vraiment apporter de la lumière. Il bon, bah, y aura vraiment, vraiment beaucoup de discordance, hein, je peux vous dire. Hein. Bon bah, on, y, on y arrive, là, aux histoires de choses nouvelles, de nouvelles technologies. Hein. Ouais, on y arrive. Mais voyez, encore une fois, il y a des choses angéliques aussi. Il hein. y a les plumes. Donc, pour moi, j'y vois aussi un petit peu le côté angélique. Ouais. C'est pour ça qu'il faut garder espoir aussi. Bon Malheureusement, il y a des gens qui ne comprendront toujours pas ce qui va leur tomber dessus. Qui vont suivre le chemin de la peur. Et il y a ceux par contre qui vont rester calmes. On va toujours avoir une division. Hein. Il y en a qui vont résister. Et il y en a qui vont aller croire le conte de fées. Et ce sera la fin pour eux. Donc ceux-là ils sont là et ceux-là ils sont là. Il y en a qui vont croire les bobards, hein. attention. Hein. Alors qu'il y en a d'autres, par contre, qui ont bien compris qu'il s'agissait, en fait, euh, d'une partie d'échecs, hein, dans lesquels il faut vraiment faire attention. Toujours les enfants. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nous Des choses occultes, les choses secrètes. Le temps, le temps, le temps, le temps qui s'accélère. Encore les enfants. Est-ce qu'on peut avoir une carte sur l'antéchrist encore, s'il vous plaît Alors ça, c'est, ben, il faut s'ancrer. Ça fait penser aux trois jours des ténèbres, moi. Je sais pas pourquoi. Avec la nuit et le, le fait qu'il euh, y ait les, les, les éclairs. Ouais, et vous voyez, Uranus en taureau. Hein. Je, je vous dis, ça, ça... moi, je dis chaque fois, je pense qu'au taureau, parce que c'est la planète qui est dans le taureau. Euh, je crois pas que ce soit Jupiter, non. C'est autre chose. Euh, quand il y a une tourmente comme ça, c'est pas Jupiter qui provoque les tourmentes, c'est Uranus. Les feuilles qui volent et tout. Euh, la maison qui est en train d'être déracinée. Là, non, non, c'est Uranus en taureau, ça. Euh, il va arriver quand Uranus sera encore en taureau. Et je vous dis, c'est jusqu'en printemps 2026, si je me suis pas trompée. Donc oui, je, je vous dis, 2025, je sens pas. C'est une très mauvaise année. Et il pourrait très bien arriver, euh, Voilà dans ces eaux-là. Donc, euh, bon, pardon ma sœur, hein, mais moi, je pense qu'elle arrivera plus tard. Maintenant, s'il arrive dans les prochains mois, bah, <rire> tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est prier. Hein. Enfin, bref. Donc, oui, l'antéchrist arrivera. Oui, je pense que ce sera pendant que le moment où Uranus sera en taureau. Oui, il y aura, euh, alors, de la tempête. Alors, trois jours de ténèbres, ça peut être plus tard. Hein. Mais en tout cas, il y aura, y aura des tempêtes. Il faudra s'ancrer. Euh, il faudra garder confiance parce que, à mon sens... On sera, on sera certainement euh, on sera certainement protégé. Ah oui, alors les questions de P.U.C.E. Donc j'avais une carte tout à l'heure. Est-ce que j'en ai pas d'avoir une autre Alors, il y aura des questions de potions magiques. Vous voyez, hein, je, paye, je parle de P.U.C.E. Et là, on me sort la potion. Donc ce, moi, je, je vois un nouveau vivi en 2025. J'ai l'aspect qui est très, très net. Donc c'est pour ça, je, je dis, moi, je vois plutôt arriver vers dans, dans ces eaux-là. Hein, 2025-2026. Voilà, pour réduire la population. Et pour aussi faire en sorte que les gens qui accepteront la marque, eh bien, euh, auront assez à manger, continueront. Par contre, il y a Dieu le Père, hein. C'est amusant quand même, hein. Qui est là aussi et qui regarde, hein. C'est amusant, je jamais sorti cette carte-là. Voilà. Donc, il euh, faut rester confiant, hein. Mets-en mets ces cartes-là, tiens, que je sors. Ouais, ben ça c'est la PUCE. Voilà. Je ne savais pas qu'elle était en jeu là. Voilà, le, le, le code carré qui, re, qui revient. Ça fait comme un carré. Hein. Donc le mouton, euh, les moutons. Les moutons, les loups, les renards, euh, bon. Ceux qui dorment, ceux qui voient pas, ceux qui vont se faire manger. Les petits moutons qui vont se faire manger. Euh, désolé mais c'est ce que je vois et c'est ce qui va arriver. Bon, Mais encore une fois, euh, c'est pas perdu pour tout le monde. Parce que les gens qui ont la foi sont sauvés. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis. Hein. Donc pour ça, ne, ne vous inquiétez pas trop. Hein. Mais faites votre choix. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'antéchrist. Donc pour moi, alors, je verrai plus tard. Après, s'il doit arriver dans les prochains mois, eh ben, accrochons-nous, hein. voilà. Dans la tempête qui va ici qui est visible. Voilà, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.